Voilà, on a entendu Olivier Marlex. Le gouverneur ici, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Député de la France Insoumise du Nord, Olivier Marlex, qui dit euh, à l'instant, puisque c'était dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, euh, « Nous ne voterons pas cette motion parce que nous ne sommes pas comme ceux qui veulent tout cramer ou la révolution comme cette extrême gauche-là. » C'est ce que vous souhaitez, finalement Oui, bien sûr. Évidemment. Euh, non, non mais plus sérieusement, euh, tout simplement, très prosaïquement, euh, comme des millions de Françaises et de Français qui se mobilisent maintenant depuis déjà euh, plusieurs semaines, euh, le retrait de la réforme, tout simplement. Le retrait de la réforme, ni plus ni moins. Euh, — C'est pas plus compliqué que ça. Et, et l'intersyndicale a été extrêmement clair, Les manifestants l'ont été aussi. Euh, c'est ça, l'objectif euh, politique. C'était même pas de faire tomber le gouvernement. Là, c'est le gouvernement lui-même qui nous y confronte, euh, qui nous y oblige. Euh, ils, ils nous vous, disent avec cette motion de censure... — C'est quoi, l'objectif de cette motion de censure C'est censurer euh, ce gouvernement ah bah, ou c'est euh, contre le, le projet de réforme des retraites ben, ?— C'est pas compliqué. À partir du moment où le 49 alinéa 3 est actif donc la, la, la loi est réputée euh, adoptée, le seul moyen légal institutionnel que nous ayons d'empêcher l'adoption de ce texte, c'est la motion de censure. C'est tout. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire à Mme Roberger en disant si vous êtes contre le texte, ben, il faut voter la motion de censure parce que ça empêche l'adoption du texte. Point. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc ça, ça se distingue de la motion de censure qui avait été faite par le Rassemblement national à la fin du débat sur les retraites euh, qui était là, qui n'était pas en réaction à... — C'est une motion qu'on dit spontanée. Celle-ci est, oui, est voilà. provoquée. C'est en réponse effectivement aux 49 donc, pas le choix. Soir. Sinon, on fait quoi d'autre ?— Motion que vous, qu vous avez euh, avec le groupe Liotte, l'ensemble oui. de la gauche. Et c'est cette motion du groupe Liotte, Hugo ici que vous avez co-signée. Euh, si le gouvernement tombe, ça veut dire quoi Qu'il y a une majorité alternative qui se dessine avec Charles de Courson et Laurent Jacobelli non, non, il y a juste une majorité contre la réforme des retraites. Si le gouvernement tombe, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron de, de, de faire un autre gouvernement hein, qui serait plus raccord avec la composition de l'Assemblée nationale et avec le, le pays. Mais, Mais c'est quoi, que... un gouvernement d'Union nationale que vous demandez non, non, absolument pas. Euh, Laissez-moi arriver à la conclusion logique de tout ça, qui a été celle d'Emmanuel Macron lui-même. La dissolution, il faut en repasser par les urnes, parce qu'on a besoin d'une légitimité démocratique. On ne peut pas gouverner contre le peuple en permanence, et se dire, ah bah oui, il contre ma réforme, mais c'est pas grave, euh, je vais quand même passer en force. Moi, je vais vous vous dire pensez chose. que vous reviendriez plus nombreux aujourd'hui à l'Assemblée nationale bah, Je le crois, mais en fait, peu importe, j'ai envie de vous dire, peu importe, moi je préférais, politiquement, personnellement, euh, avec mon mouvement, mais au fond, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelles sont, les, la, quelle est la légitimité des institutions, parce que c'est pas vrai quand on utilise le 49-3, c'est un coup de force de l'institution contre les parlementaires et contre le peuple lui-même. Je vous dire la, la constitution ils ont craqué, et, et, ils ont craqué, c'est tout. la constitution, tout. et vous avez la motion de censure pour justement euh, équilibrer cette oui, arme de la Constitution. C'est disproportionné parce qu'en réalité, la motion de censure, comme vous l'avez dit, provoque la, le fait que le gouvernement tombe et potentiellement une dissolution et donc une crise institutionnelle euh, dans la Ve République. Et il y a des gens qui étaient opposés à cette réforme mais qui ne veulent pas forcément une instabilité, notamment tous les partisans de la Ve République. Et je les comprends. Et donc il y a une asymétrie, mais depuis le début, voulue par le général de Gaulle, pour une stabilité euh, des institutions. Moi, je ne crois pas en cette Ve République. Je pense qu'elle est essence S'instable parce qu'elle peut potentiellement, et c'est le cas de figure dans lequel on se trouve, être utilisée contre la volonté populaire, mmh. contre l'intérêt général. Or, vous savez qu'il n'y a pas d'autre souverain que le peuple. C'est pourquoi la dissolution ou le référendum s'impose. Et Spielberg, vous entendez euh, Charles de Courson qui euh, dit que finalement, euh, vous ne pouvez pas continuer à gouverner euh, comme ça, que vous êtes en, en minorité. Est-ce que c'est la, est la goutte d'eau ce, ce 49-3 C'est le 49-3 de trop je trouve ça assez triste de recevoir de Charles le Courson euh, des leçons euh, de, de façon de gouverner le pays, alors que c'est un député qui est euh, très ancien à l'Assemblée nationale, qui a de l'expérience, qui est respecté. C'est euh, celui qui incarne la volonté de la rigueur budgétaire, de la gestion des déficits. C'est celui qui, à chaque euh, projet de loi de finances, euh, euh, présente une motion, un amendement pour permettre d'avoir la retraite repoussée à 64 ans. Et là, aujourd'hui, bah, c'est effectivement euh, un alliage opportuniste son groupe, euh, l'ALFI, l'ANUPS, le Rassemblement National. Euh, donc, moi, ce que je dis, c'est que le 49-3, nous, les députés Renaissance autour des, des rois bergers, nous n'en voulions pas. Nous, nous voulions aller, au vote. aller au vote euh, Alors pourquoi et on, on, a pas voté on, on si nous voulions aller au vote on le pas calcul voté non mais je vais vous répondre j'allais le dire, dire, dire sans dire. votre question on n'a pas voté parce que le décompte faisait que ah, effectivement terrible. il n'y avait pas la majorité ah. et que nous avions cet outil de la démocratie française, qui a été utilisée une centaine de fois au sein de la Vème République, que vous contestez, oui, vous voulez oui. Un, une autre République. Nous, on est dans la Ve République. La gauche comme la droite ont utilisé les 49.3 pour des lois importantes en France. Je pense à la CSG avec Michel Rocard. Donc à un moment, on a... Une vraie conscience de la responsabilité. J'entends je, je, qu'on est à un moment de crise politique et de crise démocratique très importante. Crise politique. On vous dites qu'on est en moment de crise politique qui se passe avec dans quelques Donc minutes se vote. Mais dont vous êtes la cause. Êtes la, la cause, c'est que nous avons une majorité relative. Il ne faut jamais l'oublier. Une majorité ah, relative, c'est qu'on doit gouverner avec des partenaires. Loi par loi, c'est ce que l'on a fait depuis le début. On est neuf mois. Mais après vos partenaires notre vous rélection. ont fait défaut, c'est ce Et que vous nous dites. Eh bien, on a certains LR, certains, je dis bien, qui euh, aujourd'hui, pour des destinées personnelles, pour des positionnements en dehors euh, de leur parti politique, eh bien, font des choix différents. C'est un moment de vérité cette motion de censure pour eux en particulier. Michel je... euh, Liotte déposée par le groupe Lutte qui a été, euh, qui n'a pas été votée, rejeté, donc à 9 voix près, puisque la, la majorité absolue est actuellement de 287 voix et qu'elle a recueilli 278 voix. Vous êtes soulagée, Violette Spilbou? soulagé, ça serait si on avait une victoire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même être plus modeste. On est dans un moment euh, difficile. Euh, on va devoir, et comme vous posiez la question tout à l'heure à Sylvain Maillard, euh, discuter au sein de notre groupe, au sein de la majorité présidentielle avec les partenaires euh, sur l'ensemble des travaux à l'Assemblée qui vont suivre. Euh, donc euh, je m'attendais, on va dire, à, à, à, cette, à ce vote. Euh, je il n'y a pense que neuf que... voix d'écart. Euh, je... Qu'est-ce que ça dit, finalement C'est un score ça, ça qui est quand qu même une très serré. Relative qui est mmh. très relative quand on parle de la Ça dit qu'il y a aussi de très fortes oppositions contre de, de fortes oppositions. votre projet euh, ça, ça va être à nous aussi de continuer à expliquer que les 6 milliards d'euros qu'on met euh, par an sur les compensations sociales pour réduire les inégalités d'un système de retraite aujourd'hui en France qui, est quand même, qui reste précieux, même s'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes pour les personnes les plus fragiles, de, de montrer qu'on va continuer de travailler sur des sujets qui ont été soulevés, qui sont très importants pendant euh, les débats sur les retraites. Je pense en particulier au sens du travail, aux à la qualité de vie, de, au travail, les conditions de travail pour la pénibilité. Les exosquelettes, par exemple. Ça, mais mais ça aussi, peut permettre euh, de retisser euh, le lien avec les Français les, le sujet qui ont des droits familiaux très, très distendus aujourd'hui. Des particuliers qui ont été soulevés dans les débats qui nous ont préoccupés. C'est pour ça qu'on a porté des amendements. Tout n'a pas pu être examiné dans ce qui était un texte budgétaire avec un vrai objectif budgétaire. Des efforts supplémentaires parce que on doit s'aligner aux autres pays européens, réduire les déficits. Et c'est vraiment ça qu'on doit continuer de porter avec un travail sur les lois qui vont venir. Je pense en particulier à la loi Plein Emploi, qui va être essentielle parce qu'elle va reprendre beaucoup de sujets qui ont pas pu être débattus euh, au euh, sein de euh, l'émission. Bernalissi, c'était un peu votre motion puis c'est une motion transpartisane que vous aviez cosignée avec le groupe Liotte. C'est une déception pour vous Vous souhaitiez faire tomber le euh, gouvernement. Neuf voix, c'est pas une déception. Neuf voix près, ça veut dire que le but n'est pas atteint. Non, non, bien sûr, mais il y en a davantage que par rapport aux motions les plus largement votées pendant le budget. Vous savez que c'est pas nos premières motions de censure depuis ces six derniers mois. Hein, qui est déjà des précédents, déjà des précédents coups de force. Il y a déjà eu des textes sur lesquels il n'y avait pas de majorité. Donc euh, euh, ça sent le roussi pour, pour eux. Euh, mais en fait, en réalité, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu la légitimité euh, démocratique euh, dans le pays. Et ça va continuer. Ça va continuer notamment dans la rue. L'intersyndicale a été extrêmement clair Ça continuera aussi par d'autres moyens. Vous avez le référendum d'initiative partagée, mais aussi le Conseil constitutionnel. Moi, euh, si j'avais été macroniste aujourd'hui, ce que je ne suis évidemment pas, euh, je ne serais pas non plus rassuré euh, par le Conseil constitutionnel euh, à venir. Sur quoi vous saisirez le Conseil constitutionnel Sur le véhicule possible de législatif Mais Le 47.1 Le 47.1, 47 47 la sincérité des débats, le fait qu'il n'y ait eu aucun vote finalement à l'Assemblée nationale sur ce texte, les cavaliers budgétaires qui du coup, qui n'ont rien à faire dans, dans, dans, dans ce texte. Donc il y a des tas d'éléments à soulever en la matière et une jurisprudence du Conseil constitutionnel assez faible mmh. sur le sujet, ce qui ouvre évidemment des des perspectives. Donc on, on va continuer, puis vous savez, quand même quand j'entendais parler de menaces, d'intimidation tout à l'heure. Moi, je souhaiterais pointer du doigt que dans la dernière ligne droite, pour obtenir des votes, le gouvernement a passé un certain nombre de coups de téléphone, à un certain nombre de députés, notamment des Républicains, pour leur proposer quelques millions par-ci ou par-là. Ça, ça, ça s'appelle de la corruption. Laurent, et c'est très, très grave. – je voudrais vous entendre sur euh, ce vote. Qu'est-ce que vous en pensez 278 voix, ça oblige le, le gouvernement à, à changer de politique pour oui, vous ?– plus rien ne sera comme avant. Je pense que là, c'est un vrai coup de semonce pour le gouvernement, qu'il a euh, une minorité euh, pour le soutenir au Parlement et que jamais on n'a été aussi proche de le renverser, c'est-à-dire que des gens qui ne font pas le même constat sur les retraites, qui ne font pas le même constat sur la société, qui n'ont pas les mêmes propositions, ont un dénominateur commun, ils ne croient pas dans ce gouvernement et dans ses méthodes. Et donc vous ralliez vous raillez tout à l'heure Charles de Courson en disant c'est l'homme de la rigueur, je ne comprends pas qu'il puisse faire cela. Mais c'est vous auriez dû vous poser la question inverse, comment un homme comme Charles de Courson qui est quelqu'un de mesuré, qui aime la rigueur budgétaire a pu voter contre notre réforme, c'est probablement qu'elle était mal fagotée, mais ce refus de se remettre en cause, ce refus de dialoguer avec les oppositions, vous vous êtes emmuré et vous êtes maintenant Juste seul à l'intérieur de votre propre sur forteresse. Sur ces images, vous voyez Mathilde Panot avec son écharpe tricolore entourée de l'ensemble des députés de son groupe, également avec l'écharpe tricolore, et aussi l'ensemble de la NUP, puisque oui, vous voyez euh, Madame Châtelain pour les écologistes. Il n'aura donc manqué que 9 voix à cette motion de censure pour faire tomber à la fois ce gouvernement et sa réforme. Neuf voix avec un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action et qui doit évidemment démissionner en emportant sa réforme avec elle. Je le dis avec cette motion de censure, rien n'a été réglé et tout continue dans le pays pour continuer à faire en sorte que cette réforme soit retirée et, vous l'aurez compris, les centaines de milliers de gens qui se rassemblent maintenant tous les jours dans le pays depuis ce jeudi et le passage en force avec le 49-3 ne s'arrêteront pas parce que cette motion de censure a été si petitement battue à neuf petites voix. Rien n'a été réglé dans le pays et le pays continue à s'enfoncer dans une crise politique que Macron a lui-même créée. Nous redisons ici avec force, avec l'ensemble des forces de la NUPES, qu'en démocratie, lorsque vous êtes dans une impasse telle que celle-ci, il n'existe qu'une seule solution au chaos, il s'appelle le peuple. Donc Emmanuel Macron n'a plus que deux choix, soit il retire sa réforme pour être raisonnable, soit il fait appel au peuple. Évidemment, cela peut être par référendum ou par dissolution. Demain, dès demain, nous saisirons avec euh, l'ensemble des groupes de la NUPES le Conseil constitutionnel pour demander à ce que ce texte soit déclaré anticonstitutionnel pour beaucoup des choses qu'il y a dedans, à la fois dans la forme du véhicule législatif utilisé, mais aussi dans le fond. Et jeudi, nous pouvons, avec l'intersyndicale qui a appelé à une grève et une manifestation massive dans le pays, enterrer définitivement cette, cette réforme. En tout cas, je vous le dis... Neuf petites voix, rien n'est fini dans ce pays, et nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme. Nous ne voudrons jamais de la retraite à 64 ans. On, pourrait, on pourrait, si vous permettez, compléter quelques-uns des propos, en disant qu'en aucune manière, le gouvernement ne peut se prévaloir d'un vote à l'Assemblée nationale en faveur de sa réforme. Il a, au fond, aboli la séparation des pouvoirs, puisque, songez-y, nous n'avons voté ce texte ni en première, ni en deuxième lecture. Il n'y a pas de majorité dans le pays, il n'y a pas de majorité parmi les organisations syndicales qui s'opposent toutes ensemble à cette réforme. Il n'y en a pas non plus à l'Assemblée nationale, de l'aveu même de la Première Ministre, qui disait il y a quelques jours « le compte n'y est pas ». Et quand le compte n'y est pas, on retire sa réforme plutôt que de faire le choix de brutaliser les Français et la démocratie. Songez bien que ce qui s'est passé aujourd'hui est bien plus profond dans ses sources, et bien plus large dans ses conséquences que la seule réforme des retraites. Il y a une crise sociale considérable. Et au cœur d'une crise de la vie chère, les parlementaires de la majorité, le Président de la République, sa Première Ministre, qu'on a vu au définitive assez peu au banc, ont décidé de brutaliser un peu plus encore les Français. Ils ont aussi pris le risque des formes les plus désordonnées de la contestation parce qu'ils ont disqualifié le dialogue social en méprisant les partenaires sociaux, ils ont abîmé le débat parlementaire en l'esquivant. Eh bien oui, nous continuerons avec toutes les voies de droit qui sont les nôtres, le combat, dans les manifestations de l'ordre syndical, en donnant la parole aux Français à travers un référendum d'initiative partagée et dans un recours au Conseil constitutionnel qui a beaucoup à dire sur le détournement de procédure et les abus de pouvoir de cet exécutif. Nous sommes dans les moments d'essoufflement de la Ve République. Nous avons un président de la République qui utilise, comme dans une fuite en avant, l'ensemble des outils à sa disposition le 49.3, le 44.2, le 44.3, le 47.1. On ne les compte plus pour finalement ne pas entendre les Français et passer en force par rapport au Parlement. Nous sommes face à un pouvoir solitaire qui pense pouvoir décider absolument seul, sans prendre l'avis de personne et en méprisant l'ensemble des parlementaires et du débat. Aujourd'hui, on ne peut plus gouverner comme ça. Nous avons face à nous, je le redis, les synthèses du rapport du siècle sortent aujourd'hui. Ce qui est devant nous, c'est un monde potentiellement à plus 1,5 degré en 2040, qui arrivera très rapidement à plus de 2 degrés. Nous le voyons déjà, les températures augmentent. Il y a eu plus de 42 jours sans pluie cette année. Ça touche tout le monde, ça touche les agriculteurs qui ne savent plus comment faire face. Au manque de pluie, ça touche les salariés du BTP qui bientôt devront travailler sous des chaleurs extrêmes. Et donc il faut pouvoir faire face à cette question climatique. Il faut pouvoir faire face à la question de l'inflation qui est en train de ronger petit à petit l'ensemble du budget des Français et des Françaises. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui est tétanisé. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui n'a plus aucune légitimité. Neuf voix, ce n'est rien. Neuf voix, ça me prouve que ça... Ça tient un fil. Ça tient un fil. Et ils n'ont plus ni confiance, ni adhésion populaire, ni respect. Et donc comment peuvent-ils gouverner dans une période aussi tendue C'est pourquoi, effectivement, la solution est la démission de la Première ministre. Et si on va au chantage, à la dissolution, nous leur disons nous sommes prêts à retourner devant les urnes. Nous n'avons pas peur et nous savons qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité dans le pays. Mais en tout cas, face à la gravité du réchauffement climatique. Face à l'inflation, face à un gouvernement complètement obtus, il faut sortir de ce qui aujourd'hui est devenu une crise de régime. Faute d'avoir voulu écouter l'ensemble des ...de l'ensemble du, du groupe NUP qui s'exprimait pour demander la démission d'Elisabeth Borne et le retrait de cette réforme des retraites. C'est ce qu'il a manqué pour que cette motion de censure soit adoptée. Violette Spielbou. Mais juste avant, vous avez peut-être entendu Mathilde Panot pour la France Insoumise qui dit que ce gouvernement est mort, il n'y a plus de légitimité, qui demande la démission de la Première ministre et le retrait de la réforme. Est-ce qu'il faut un acte politique maintenant pour sortir de cette crise politique Je reprends vos mots. – la, la déclaration de, de l'ANUPS, enfin les trois voix que nous avons entendues, celle de Mme Le Pen euh, ensuite, c'est la soi-disant illégitimité parce qu'il y a neuf petites voix, j'ai bien entendu plusieurs fois, petites voix d'écart, ça veut dire qu'il y a des voix qui sont hiérarchisées, qui comptent moins que d'autres, ça veut dire que des élus euh, de LFI, euh, de, de RN qui ont été élus avec neuf, dix voix, quelques voix d'écart aux élections législatives, ils ne sont pas légitimes Donc, moi, à un moment, je le redis, on a euh, des élections législatives qui ont eu lieu, qui ont, et, et des élus qui ont été élus démocratiquement, tous, de la majorité et présidentielle pas pu voter. et de l'ensemble euh, des, des, des oppositions. Mais, mais est-ce que ce vote qui est quand même très serré, le 49-3, certes, qui est sans remettre ça en cause, mais est-ce que ça appelle un acte politique Est-ce que vous pouvez poursuivre le fil du quinquennat euh, je, comme, si, de je comme dis, si on considère que cette réforme est adoptée Et vous pouvez on a un sujet de travail sur la méthode. On a eu des moments de communication difficiles, il faut le reconnaître. Je pense qu'aujourd'hui, nous, tous les députés Renaissance, quand on a nos réunions de groupe, qu'on échange sur la réforme des retraites, mais aussi sur tous les projets de loi qui sont à venir, euh, vient bientôt sur la table le sujet de l'immigration, avec des choix politiques importants, le sujet de l'emploi, euh, le sujet du nucléaire demain, tous ces sujets-là, euh, eh bien, effectivement, on a besoin, euh, à face à des oppositions fortes, face à une majorité relative, eh bien de continuer, nous, à défendre un fonctionnement légitime des institutions, un fonctionnement démocratique, à refuser le chaos, à refuser aussi que ceux qui s'expriment là en fait, en fait veuillent simplement rejouer le match de l'élection présidentielle et législative, parce qu'il faut oui, le rappeler, euh, LFI n'a pas gagné, Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné euh, ni la présidentielle, ni les législatives, et il n'y a pas de majorité alternative. Il y a une majorité relative c'est clair. Donc on a besoin de partenariats, on a besoin de dialogue Et donc c'est ce que nous allons reprendre dès demain, sur les Jeux olympiques ce soir déjà, et puis euh, sur tous les autres projets de loi. Parce qu'on doit, on doit continuer de travailler. La France a besoin que sur tous les projets sur lesquels on est saisi, encore ce matin, moi, en circonscription, en permanence, j'ai des citoyens qui viennent me proposer des Mais le président doit s'exprimer quand même. Qu Il faut, y faut y une parole publique du président de la République aujourd'hui. Ben moi, je serais toujours favorable à une expression publique d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une réforme importante pour le début de ce quinquennat, qui conditionne aussi les finances du pays pour l'ensemble des transformations qu'on a. On va retrouver Elsa Mondingava parce que, Elsa, vous avez le détail de ce vote sur la motion de censure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, évidemment. Donc la première information, évidemment, c'est qu'elle n'est pas adoptée à neuf voix près. C'est vraiment le groupe Les Républicains qu'on scrute. Eh bien, 19 députés sur les 61 que compte le groupe ont voté pour la censure du gouvernement. Dans les estimations, 19 députés pour la censure, c'est vraiment la fourchette très haute. On les imaginait plutôt autour de 10-15. Ça veut dire que... 19 députés, les Républicains, eh bien, ont tout simplement voté contre les consignes du président de leur parti, du président de leur groupe. Je vous rappelle, Eric Ciotti, Olivier Marlex, avaient demandé à leurs députés de ni signer de motion ni de la voter. Ils sont donc 19 et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils assument leur choix puisqu'ils sont présents ici dans cette salle de des quatre colonnes pour expliquer pourquoi ils ont voulu tout à l'heure faire tomber le gouvernement. Merci Elsa Monagaba pour cette précision. Michel Tabarot, un tiers de votre, vo de votre groupe a voté pour cette motion de censure, ça vous étonne C'est quand même la fourchette haute, effectivement, oui, je, des je, je estimations. – juste par rapport à ce qu'a qu dit votre journaliste, que, que le président euh, Ciotti et Marlech, les présidents Ciotti et Marlech, ça avait demandé de ne pas co-signer. Donc ensuite, il y a liberté de vote, ce qui est euh, la règle dans notre, dans notre groupe politique. Il y a effectivement 19 personnes, mais, mais je pense qu'il y a eu des erreurs en dehors de, de tout, tout, tout le processus, et, et, et je vous en parlais au début, du mauvais timing, euh, euh, de l'erreur de ne pas l'avoir fait euh, — Vous avez moment. un groupe qui est fracturé, là, non, ce soir ?— Écoutez, là, nous, notre groupe aura l'occasion de, de, de, de travailler ensemble et de voir quels sont les, le, le, quel est l'avenir euh, voilà, de, notre, de notre groupe politique. Mais je voudrais quand même rappeler, lorsqu'on veut euh, être euh, voilà, en phase avec, euh, avec euh, des, des, un groupe politique pour qu'il puisse euh, accepter des avancées... – Le bras d'honneur du, du garde des Sceaux. – euh, deux, deux. deux, deux, ou trois, oui, je ne sais plus, mais ah, enfin, y a, il en a fait euh, plusieurs. plusieurs. – Au moins deux. Euh, – De temps en temps aussi, donc uh, Aurore Berger euh, qui laisse entendre « on est pour, on est contre », mais là, ça s'adresse à des personnes qui allaient s'abstenir ou qui étaient contre, donc c'est un petit peu quand on, on pousse un peu trop le bouchon, euh, je pense que malheureusement, ça, ça crée quelques, quelques difficultés, et moi, je reviendrai sur une erreur stratégique énorme les derniers jours du, du gouvernement et, et particulièrement du, du président de donc notre président euh, Olivier Marlex l'a rappelé qui n'était pas là et qui n'a pas souhaité rencontrer les syndicats. Et la première ministre qui du coup n'a pas rencontré les syndicats alors que c'était un moment un petit peu sensible qui méritait qu'à la fois le Parlement soit écouté mais que les syndicats soient écoutés aussi. Et je vous dis ça en, en regrettant très sincèrement les pressions qu'il y a eu la semaine dernière lorsque les syndicats sont venus voir les parlementaires pour faire pression. Et ce que nous avons eu ce week-end dans nos permanences respectives, et dans les manifestations où nous étions sur le terrain, avec une présence de la CGT assez euh, euh, désagréable et avec, et, avec, et, avec, et avec absolument des menaces et avec le caillassage de, de certaines permanences dans de nos collègues. – notamment. – celle Eric donc je trouve que ce n'est pas la bonne méthode pour nous encourager à... Euh, voilà, lorsqu'on est, on est, on a un engagement politique, quelles que soient les menaces ou quelles que soient les choses positives, parce que le RN a même proposé qu'il n'y ait pas de candidat en face de nous au prochaines élections, si on votait cette motion de, eh bien, de censure Il y en a 19 hein, qui, qui ont, ont répondu à l'appel. Écoutez, de, euh, je ne sais pas s'ils ont, euh, on <rire> ont répondu à cet appel ou s'ils ont répondu à l'agacement de ces, de ces derniers On va temps retrouver Alexandre Vincentet parce que lui, il a, euh, il n'a pas voté évidemment euh, cette, euh, cette motion de censure. C'est le député Les Républicains du Rhône qui est à, votre, euh, à vos côtés, Marco Pommier. Oui, Brigitte, Alexandre Vincentet, vous n'avez pas voté cette motion de censure du groupe euh, Liott. En revanche, 19 de vos collègues l'ont fait. Est-ce que vous appelez à leur exclusion ce soir du groupe Les Républicains Il y a un vrai sujet. Euh, Aujourd'hui, 19... Enfin, il y a déjà, je relève une première chose. Deux tiers du groupe Les Républicains n'ont pas voté cette motion de censure. Il reste un tiers. Sur ce tiers-là, cest à dire qu'il y a une volonté de renverser le gouvernement. Une motion de censure, c'est pas, euh, pas un vote comme un autre. Moi, j'ai toujours défendu au sein de notre groupe la liberté de vote. Euh, et je me félicite qu'elle existe. Et quand on est sur une motion de censure, c'est autre chose. C'est faire tomber un gouvernement et donc estimer qu'il faut un autre gouvernement. C'est quoi aujourd'hui la volonté d'un certain nombre d'entre nous C'est vouloir gouverner avec l'extrême gauche et l'extrême droite. Ce n'est pas l'histoire de notre famille politique. Donc aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il est urgent de réunir d'abord une réunion de groupe et ensuite un bureau politique. Je crois savoir que demain, il y a également un comité stratégique. Il faut que les choses soient très clairement posées sur la table. Parce que si on ne tire pas les conséquences de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous ne sommes plus un rassemblement politique, mais un simple rassemblement technique. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français de nous, en tout cas. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous souhaitez Vous souhaitez une exclusion mais... Moi, je ne suis ni président de parti ni président de groupe. Par contre, il y a des lignes rouges qui avaient été tracées en réunion de groupe par le président du parti et le président du groupe en disant qu'une motion de censure, ce n'était pas quelque chose d'anodin et qu'on appelait à ne pas voter ces motions de censure. Euh, je rappellerai simplement que voter une motion de censure sur la réforme des retraites, ça veut dire voter une motion de censure sur la réforme des retraites qui a été votée par la majorité LR du Sénat validée et co-construite avec le président du groupe, Olivier Marlex, et le président du parti, Éric Ciotti, et par ailleurs, euh, combattre aussi un texte qui a été validé dans son soutien par le bureau politique des Républicains. Donc ça veut bien dire qu'il y a une fracture au sein de notre famille politique. Donc la question, elle est simple, est-ce qu'on en tire les conséquences ou pas Si on n'en tire pas les conséquences, ça veut dire que très clairement, nous ne sommes plus qu'un rassemblement technique. C'est pas encore ça, c'est pas comme ça qu'on fait de la cohérence en politique. Je pense qu'à un moment, il faut être constant, il faut avoir une colonne vertébrale. Et quand on a défendu une réforme il y a plusieurs mois, plusieurs années, lors des différentes campagnes, on ne peut pas arriver ici et se combattre politiquement au sein d'une motion de censure, ça n'a plus aucun sens. Merci beaucoup Alexandre Vincendez, merci, merci à vous. Michel Tabarro, vous entendez Alexandre Vincendez. Olivier Marlex avait appelé à ne pas voter tout à l'heure à la tribune. Il a dit « nous ne voterons pas cette motion Mais de censure ». 19 l'ont voté. est-ce qu'il y a un problème de légitimité qui se pose pour le non, président de non, votre non, groupe Non, non. non. Je, je vous le rappelle, Enfin, on a toujours l'habitude de, de laisser une liberté de vote à nos, à nos collègues. Mais quand comme même ça quand ça, vous fonction... avez le président du groupe oui. qui, qui donne des consignes oui, de la, qui, la sorte. Qui donne des consignes par rapport à ceux qui étaient majoritairement majoritairement favorable à ce que le, le, le, la motion de censure ne soit pas votée, donc on est, on a euh, notre orateur du groupe, notre président de groupe, rappelle ce que nous avons décidé à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire que nous avons même fait un vote pour savoir à l'intérieur si nous déposions ou pas de motion de censure. Donc euh, les choses ont été évoquées. — On été claires. Et pourtant, vous allez le voir, Pierre-Henri Dumont, qui est député les Républicains du Pas-de-Calais, ouais. a lui décidé de voter cette motion de censure. — Vous avez voté cette motion de censure et vous l'assumez aujourd'hui. Aucun regret. — Non, aucun regret. La Première ministre, la présidente de la majorité, le ministre du SOP ont tous dit qu'il allait avoir un vote sur ce projet de loi de réforme des retraites. Ce vote, c'était la motion de censure. Ils l'ont lié. Ils ont lié les deux. Donc à partir de là, étant contre la réforme des retraites parce qu'elle ne fait... Euh, cette réforme qui est une injustice, elle ne fait travailler plus que les personnes qui ont commencé tôt dans les métiers les plus pénibles qui ne rapporte pas assez d'argent euh, suite aux différentes concessions qui ont été faites, Et bah, écoutez, la seule solution qu'on avait, c'est de voter la censure. Vous êtes 19, 19 députés Les Républicains à l'avoir fait. Ce matin, on pensait peut-être autour de 10-15. Pour vous, c'est une bonne surprise Non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise surprise. La question, chaque député au sein du groupe Les Républicains est libre de son vote. c'est une liberté de vote. C'est consubstantiel au statut du groupe Les Républicains dans son article 3. Et donc, à partir de là, je n'ai pas à me réjouir qu'il y ait tel ou tel qui ait voté euh, la censure ou pas voté la censure. Chacun est libre de faire comme il le désire, comme il pense être le plus juste. Et j'ai autant de respect pour ceux qui ont voté la censure au sein du groupe Les Républicains que pour ceux qui n'ont pas voté, que ceux pour ceux qui l'ont combattu farouchement. Alors justement, est-ce que ces deux lignes peuvent cohabiter demain au sein d'un même groupe Est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec des collègues qui, eux, étaient farouchement opposés à ce vote de la censure alors que 19 d'entre vous l'ont voté Bien sûr, bien sûr, parce que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à tout ce qui nous divise. Et vous savez, on a des valeurs en commun, on a des projets en commun. Et en fait, se rater, parce que c'est un raté de la réforme des retraites pour le gouvernement, d'abord, peut-être aussi un petit peu pour les Républicains, c'est peut-être un problème de méthode et que peut-être que demain, euh, ça veut dire qu'on doit beaucoup plus travailler en amont, arrêter d'avoir euh, des propositions qu'on fait depuis 10 ans et qui n'ont pas remporté le suffrage des Français et continuer de les mettre sur la table de façon euh, inlassable en espérant que cette fois-ci les Français comprennent et puis d'autre part faire en sorte que sur la méthode, on discute d'abord au sein du bureau politique des Républicains, d'abord au sein du groupe, les Républicains à l'Assemblée nationale et au Sénat et qu'on mette tout le monde d'accord avant d'aller négocier avec la Première Ministre, avant d'aller discuter sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans tel ou tel projet de loi plutôt que de faire l'inverse. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont. Avec 18 de, votre collègue, de vos collègues, vous avez donc voté pour cette motion de censure. Hugo Bernal, ici le texte de la réforme des retraites, sauf euh, extrême surprise, puisqu'il y a la, le vote de la motion du Rassemblement national, mais qui devrait recueillir beaucoup moins de votes que celui euh, du groupe Lyotte. Donc sauf énorme Bien. surprise, euh, le, le texte de la réforme des retraites est adopté ce soir. Euh, il passe. La réforme peut être promulguée dans les, dans les jours qui viennent par le président de la République. Petit euh, détail, hein, le recours au Conseil constitutionnel est suspensif pour la que, promulgation peut être promulgué avant non, non, non. À partir du moment où les groupes ont donné leur intention euh, au Conseil constitutionnel de déposer une motion de censure, le Conseil constitutionnel doit attendre les écrits, euh, les écritures des différents groupes et le président de la République ne peut pas promulguer. Ça suspend le délai. Donc, on a encore un peu de, un peu de temps pour se mobiliser. Donc, le Conseil constitutionnel, grève, constitutionnel a un mois pour, euh, pour se prononcer. Sauf s'ils utilisent la procédure accélérée. Ça ça reste aussi... Euh, alors, ça, dans ces cas-là, c'est huit jours. Exactement. Mmh. exactement. Donc, euh, moi, je les suspecte de vouloir utiliser la procédure accélérée d'en finir le plus vite possible avec tout ça. En tout cas, si j'étais à leur place, Peut-être que j'y songerai, mais ce serait une énième brutalité euh, politique. Mais ça veut dire euh, aujourd'hui, vous dites, on continue les on continue les blocages, on continue les manifestations, vous encouragez euh, les, les gens à, à poursuivre euh, l'opposition à cette réforme Exactement, parce que je suis un démocrate et quand la majorité du peuple français est opposée à une réforme, on utilise tous les moyens à notre disposition pour le faire. Et je rappelle que. Euh, Peut-être que la 49 est dans la Constitution, même sans doute, il y est, il a été utilisé. Mais la liberté de manifester et de s'opposer à une réforme du gouvernement... Aussi, ça fait partie de la démocratie. Et vouloir opposer des choses euh, de la sorte, euh, c'est ça qui est mais en théorie, est illégitime. quand un texte est adopté, Manifesté, on ne poursuit pas les blocages. Manifester, oui. c'est une chose, mais bloquer oui, oui. le pays, c'est autre chose. Non, c'est la même et, chose. Et, et, et caillasser, et, non, et c brûler, non, ça tout ça, c'est autre Non, Non, non, non, mais vous appelez, oui. certains de vos amis appellent à... Jean-Luc Mélenchon et en direct. Non, non, priorité au direct, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon s'exprime devant l'Assemblée nationale. Il doit être déjà sur les articles Et une forme de relation... Au peuple lui-même. Et ce soir, quelque chose est déchiré, en profondeur. À la limite, si l'écart avait été plus grand, on aurait pu dire euh, « l'Assemblée a tranché clair et net ». Ce n'est pas le cas. Neuf voix d'écart signifie que le divorce est complet et que personne ne s'y retrouve. Ni ceux qui, éventuellement, seraient partisans de cette loi, ils sont une infime minorité dans ce pays, ni ceux qui n'en veulent pas, et sont une immense majorité. Puisque le processus de la censure parlementaire n'a pas fonctionné, le moment est venu de passer à la censure populaire. Nous sommes appelés par les organisations syndicales à une mobilisation générale jeudi prochain. Entre-temps, il y a déjà des consignes de grève reconductibles qui s'appliquent. Je forme le vœu que cette censure populaire s'exprime massivement en tout lieu, en toutes circonstances, et qu'elle nous permette d'obtenir le retrait du texte, parce que cet objectif reste sur la table. Neuf voix de différence ne suffisent pas à nous faire changer d'avis. Neuf voix de différence, dans une assemblée comme celle-ci, ne suffisent pas à donner une consigne au pays. Voilà. Dans ces conditions, c'est euh, par les méthodes de la démocratie sociale qu'il va falloir euh, imposer la décision, parce que naturellement, ça ne sert strictement à rien de gémir au pied du prince pour lui demander de retirer la loi. Il faut que le peuple s'en mêle, et c'est ce qu'il va faire. — On n'attendez rien d'Emmanuel Macron. Quelles conséquences politiques faudrait-il tirer de cette séquence pour le président — La situation a empiré euh, de jour en jour, de semaine en semaine. Le président a pensé qu'il pouvait tordre les bras de tout le monde. Il n'a aucune prise de conscience de ce qui se passe dans la profondeur du pays. Et il administre davantage qu'il gouverne. Gouverner, ce n'est pas seulement appliquer des règles abstraites. C'est comprendre ce qui se passe. C'est entendre ce que les gens disent, que voulez-vous. D'autres avant lui ont su euh, reculer. Attends pour éviter qu'on arrive euh, à une confrontation, à une déchirure entre les institutions démocratiques et la masse de notre peuple. Qu'on se comprenne bien. Une institution n'a une légitimité que si elle est reconnue, admise, consentie. Ce n'est pas le cas. Et là encore, euh, il a euh, joué avec le feu dans une poudrière. Voilà pourquoi, pour ma part, je ne renonce pas. Euh, mes amis de la NUPES et des Insoumis ont déposé un recours au Conseil constitutionnel, mais il y en aurait pour plus d'un mois si le gouvernement ne demande pas une décision rapide au Conseil. Quant au référendum d'initiative populaire, alors c'est encore plus long, ça ne pourrait commencer qu'au mois de mai. Il ne peut pas être question de céder. Ce n'est pas la bonne idée de se laisser voler deux ans de vie par neuf voix de pure circonstance politicienne. Voilà où nous en sommes. Et par conséquent, il faut en assumer tous les devoirs. Il faut, par la grève, par la manifestation, par le rassemblement, obtenir le retrait du texte, puisqu'on n'a pas pu l'obtenir, et de si peu, par des votes normaux dans une assemblée. Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour de clore cette séquence. Est-ce qu'il faut encore apaiser la colère qui y a dans... — La seule façon qu'il aurait de le faire serait de retirer le texte. C'est n'est agréable pour personne. Ça ne l'a pas été pour M. Chirac. Ça ne l'a pas été pour euh, François Mitterrand. Ça euh, n'est agréable pour personne, d'une manière générale, de s'apercevoir qu'on s'est trompé et qu'on a tout le monde contre soi. Mais le premier devoir, c'est quand même de faire en sorte que euh, le pays s'y retrouve, bon en mal an, euh, plus ou moins bien, mais qu'il s'y retrouve et qu'on puisse repartir d'un autre pas que de s'enfoncer chaque jour un peu plus à l'initiative du président lui-même, car c'est lui qui est responsable de tout ça, dans une crise dont personne ne voit le, le bout aujourd'hui, à cette heure. Voilà. Ce qu'il a à faire, c'est de prononcer les mots simples. Je retire le texte. Voilà ce qu'il doit nous dire. Et je reprends la discussion, s'il estime qu'il est nécessaire de la reprendre. De au pouvoir C'est donc Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait devant l'Assemblée nationale pour demander le retrait du texte et qui appelle à de nouvelles manifestations et des blocages. Violette Spilbou, Jean-Luc Mélenchon qui appelle maintenant à une censure populaire. Il y a une grande manifestation qui est prévue jeudi. Qu'est-ce qui se passe Il y a 2 millions de personnes dans la rue. Est-ce que vous allez entendre les Français et retirer la réforme alors une manifestation dans la rue, effectivement, droit de grève, droit de manifester, on est en France. Par contre, derrière ce calme de Jean-Luc Mélenchon qui ne lui est pas si, si habituel, euh, moi j'ai bien écouté ce qu'il vient de dire. Et ce qu'il vient de dire, euh, c'est euh, nous empêcherons, nous bloquerons, il y aura une censure, hein, le mot censure veut bien dire empêcher, euh, par tous les moyens, en tout lieu, en toutes circonstances. Et ça me rappelle quoi Ça me rappelle les menaces. Les menaces, les pressions qu'on reçoit depuis euh, jeudi dernier, euh, aux permanences de mes collègues, sur nos domiciles personnels, les coupures de courant, toutes ces violences, ces pressions, ces menaces que les partis politiques, pas tous les partis politiques, et en particulier le sien, ne dénoncent pas clairement à un moment où plus que jamais il faut protéger nos institutions. Donc euh, euh, moi je pense que là on voit un Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement dangereux qui est quelqu'un qui veut euh, sous euh, prétexte euh, d'un calme, d'un appel à l'apaisement, euh, faire oublier que c'est lui euh, qui a empêché avec ses euh, milliers d'amendements, avec ses collègues parlementaires, euh, de faire les vrais débats à l'Assemblée nationale non, non, et non, de faire qu'on s'arrête à l'article 2. C'est le 47-1 de la qui Constitution a que vous avez actionné ce, qui a empêché lui le lui débat. C'est le 47-1. Assumez-le d'avoir utilisé la Empêcher ce, les débats ce, ce au, au Sénat et la au Sénat, malgré les amendements de la NUPS, on As réussi Vous réussi assumez beaucoup de force. Un, un, vote par un vote Ça va être c'est dans la, dans la un Constitution. Un vote, euh, donc. Effectivement, nous serons attentifs à, à ces manifestations. Nous savons qu'il y aura des manifestations. Nous savons que c'est une réforme impopulaire, c'est une réforme d'effort. Mais dans tous les Mais cas, vous dites aujourd'hui, on ira au bout et on fera appliquer cette même, loi. C'est un projet de loi. C'est un projet de loi qui a été présenté mi janvier, qui a fait tout un chemin après les négociations avec les syndicats pendant cinq mois, après euh, les journées de débat parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, qui est aujourd'hui un texte largement modifié, avec énormément d'amendements qui en ont qu été des CMP. progrès qui ont Bravo. été faits sur les emplois d'insertion laituc, sur l'égalité homme-femme avec l'intégration des congés maternité, sur la protection des personnes en situation de handicap pour qu'elles ne partent pas plus tard à la retraite. Donc tout ça, ça a été intégré. Et donc dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose, on ne change rien, c'est un mensonge de Jean-Luc Mélenchon. – C'est deux ans de plus, c'est la même chose. – Michel Tabarot, quand vous attendez Jean-Luc Mélenchon, vous, vous étiez pour cette réforme des retraites, mais pour autant, est-ce qu'il faut aujourd'hui un acte politique Est-ce qu'il faut que le président reprenne la main Et de quelle manière, selon vous ?– Je pense que le président, de toute façon, doit, doit intervenir et, et prendre la parole pour, pour dire comment aussi le, il ressent ce qui s'est passé. Euh, moi, je, certains demandent la tête de Mme Borne, c'est pas, pas mon cas, je pense qu'elle a fait le... Le job pour euh, représenter son, son président et le gouvernement et la, et la France. Euh, c'est au président Macron de décider s'il souhaite conserver, si c'est encore possible de conserver euh, cette première ministre et, et ce gouvernement. Par contre, il a beaucoup de questions à se poser sur sa méthode. Euh, une fois de plus, son arrogance, sa façon de faire euh, font que malheureusement, le, le, le peuple est, est, assez, est en effervescence. Et pour et, autant, là, vous dites il n'écoute pas les Français, alors que vous, finalement, vous êtes pour cette réforme à la place du gouvernement, vous, vous feriez quoi Vous avanceriez bah, pareil ou vous, vous, vous retireriez votre con, texte Je considérerais qu'il y a eu d'abord un, un débat et qui, malheureusement, a été euh, gâché par, euh, par certaines personnes qui ont déposé des. Par des le 47.1, mais dites-le, vous, vous plaît, pouvez l'assumer. Mais des, mais des milliers d'amendements. Pourquoi avoir déposé des milliers d'amendements Pourquoi ne pas avoir souhaité qu'on passe au vote déjà en première lecture mais parce Il y a eu une, une autre lecture au Sénat Il y a eu ensuite une CMP qui a été conclusives ah, bon, sur passage. lesquelles sur lesquelles nous avons obtenu nous des avancées que nous souhaitions. Donc moi, et je, suis, favor je suis favorable à ce que euh, ce texte soit, soit donc maintenant le texte des retraites. Par contre, j'encourage vivement le président de la République et le gouvernement à changer de méthode de travail, à se rapprocher un petit peu du, du terrain et à comprendre que les Français sont dans de très grandes difficultés aujourd'hui et qu'il faut trouver des solutions à leurs problèmes. Ça, j'encourage je, le président et le gouvernement à le faire. Alors, vous le savez, les députés euh, qui le souhaitent, en tout cas, sont en train de, de voter et dans quelques instants, on devrait avoir le résultat de la seconde motion de censure, celle qui a été déposée par le RN et défendue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par euh, Laure Lavalette, euh, députée euh, RN, qui a euh, appelé à une dissolution euh, de l'Assemblée nationale après euh, avoir refusé euh, le marasme et l'enlisement dû à cette réforme des retraites. La, le résultat de tomber dans quelques instants, mais il y a assez euh, peu de chances que cette euh, motion de censure soit euh, votée dans la mesure où seul le RN euh, devrait euh, la voter. Je vous propose d'entendre le résultat. Mes chers collègues, la séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 287, pour l'adoption 94. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucune des deux motions de censure déposées n'ayant été adoptée, le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, compte tenu du texte de la Commission mixte paritaire modifiée par l'amendement déposé par le gouvernement, est considéré comme adopté. Prochaine séance ce soir à 21h30, projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, la séance est levée. Et voilà, Yael Brune-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, vient d'annoncer le résultat de la seconde motion de censure déposée par le Rassemblement national et qui n'a pas obtenu la majorité absolue, loin d'ailleurs de cette majorité absolue, à 94 voix, il en fallait 287. Les deux motions de censure sont donc rejetées. Je rappelle que la première n'a pas été adoptée à 9 voix près. La présidente de l'Assemblée nationale, Hugo Bernalicis, vient de dire, selon la procédure parlementaire, que, le texte de la réforme des retraites est adopté. Fin de partie Non, pas fin de partie, on vous l'a dit. Hein. Il y a le, le recours au Conseil constitutionnel, il y a le référendum d'initiative partagée, mais il y a le cœur euh, de la démocratie qui est, encore une fois, euh, l'expression euh, permise euh, par la grève, par la manifestation, par le blocage, notamment en faisant grève, c'est-à-dire que l'activité économique ne fonctionne pas, ne tourne pas, euh, qui est euh, à portée de tout à chacun. Donc moi j'appelle euh, les citoyennes et citoyens de ce pays euh, en, en disant c'est le moment, c'est le moment de se mobiliser. C'est le moment d'empêcher ce coup de force. Il montre effectivement que les Français sont opposés à cette réforme, pour oui. autant il montre aussi qu'ils sont à une large majorité résignés et qu'ils pensent que cette réforme va passer. C'est le cas finalement ah, ce attendez, soir. Vous vous êtes résigné Vous vous êtes résigné, mais moi, si vous m'avez demandé, est-ce que ça a des chances ce que de passer Est-ce ce que le 43 3 euh, va, va être utilisé et est-ce que la motion de censure va perdre Je vous aurais dit oui. J'aurais pu être dans ceux qui, qui sont sondés et qui ont dit bah oui. À, a priori, c'est un peu co plus compliqué que ça. Mais regardez comment les choses sont en dynamique. Au départ de l'examen, ah, Marine du texte Le Pen de... est en train de. Un euh, républicains ont voté euh, cette euh, motion de censure du groupe Liot. Euh, Violette Spilbou, euh, on a entendu Marine Le Pen un remaniement Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de construire un accord de gouvernement avec euh, la droite j'allais dire compatible, les quelques 40 euh, députés, les républicains qui euh, n'ont pas voté la censure et qui étaient pour la réforme des retraites En tout cas, euh, effectivement, il y a deux tiers du, du groupe des républicains et donc des députés qui ont pris leur responsabilité dans un moment extrêmement difficile, avec beaucoup de pression, avec euh, une réforme impopulaire. Dans nos circonscriptions, euh, des gens qui nous interpellent euh, euh, sur euh, euh, notre cohérence politique et donc euh, j'estime que dans les jours à venir euh, on aura des discussions euh, nécessairement, on aura des discussions aussi sur le contenu des prochains projets de loi, leur priorisation, euh, l'ordre dans lesquels on va les examiner à l'Assemblée nationale parce que euh, oui, euh, on est en majorité relative et on a besoin de partenaires pour euh, faire fonctionner euh, le débat démocratique. Après, euh, euh, Marine Le Pen c'est celle qui explique comment il faut faire aujourd'hui à un président de la République qui a pris ses responsabilités, qui a fait un choix de président, un choix difficile, hein. on avait deux mauvais choix devant nous, hein. perdre le vote ou le 49-3, qui a fait le choix du 49-3 avec euh, la Première ministre, une Première ministre courageuse, et on a Marine Le Pen qui, dans les derniers jours, qu'est-ce qu'elle fait politiquement Elle fait des offres de services à des euh, députés républicains, des marchandages pour leur proposer de se retirer euh, s'il y a une dissolution. Enfin, on voit bien qu'on n'a pas du tout la même façon de faire de la politique. Oui. Et donc, euh, non, oui, on tient bon... Des millions on sur, tient bon bon sur la cohérence ah de euh... nos engagements. <rire> euh, moi, je vois effectivement des députés euh, qui ont. Euh, Est-ce que vous ne devez pas essayer de construire aujourd'hui une autre majorité, bah en... euh, d'élargir votre majorité en, en tout cas, c'est sûr qu'on a un travail de dialogue à faire au sein de notre propre majorité présidentielle, avec les membres du gouvernement. On a plusieurs rendez-vous là qui arrivent dans la semaine qui vient. Lesquels, par exemple Décisive. Euh... Vous me posez des questions sur des rendez-vous, euh, euh, des rendez-vous. Vous, en tout cas avec euh, la première ministre euh, avec euh, le président de la république évidemment qu'on va échanger dans les jours qui viennent euh, qu'il y a les manifestations qui arrivent jeudi et que s'il y a des décisions à prendre c'est eux qui les prendront mm -hmm. michel tabarro un accord de, de gouvernement euh, vous vous êtes euh, parmi les députés qui n'ont pas voté cette motion est ce Absolument. que vous, vous pourriez être intéressé par euh, non, un poste de premier ministre pour pouvoir avoir un peu les manettes aussi <rire> si euh, si on avait souhaité un accord de, un accord de si gouvernement on en aurait parler au moment des législatives et, et je voulais rappeler ça à Mme Le Pen que j'ai entendu. Euh, moi j'ai toujours eu tous les candidats de toutes les sensibilités contre moi aux, aux différentes élections. Donc j'ai pas d'état d'âme euh, là-dessus. J'ai vu que, que le, le, le gouvernement a souhaité avoir à un moment donné le soutien de la gauche sur les énergies renouvelables. Il a souhaité ensuite notre soutien sur, sur les, les retraites. Nous l'avons fait en notre amie conscience parce que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis longtemps, euh, et le Sénat, vous vous en souvenez, a voté régulièrement donc euh, des amendements pour aller aux 64 ans et pour réformer euh, donc les, les retraites pour permettre de, de préserver nos pensions et notre système par, euh, par répartition. Euh, quoi qu'il en soit, euh, nous, nous, ce sera vous avez ce quand, sera quand même, pas... permettez-moi, euh, voter beaucoup de, de réformes depuis euh, le mois de juillet oui, nous avons avec euh, la majorité, nous euh, le avons pouvoir d'achat, la sécurité intérieure et d'autres, euh... et puis nous avons quand même souligné les incohérences de, de M. Macron euh, sur le nucléaire, sur un certain nombre de sujets qui nous sont chers. Pas sur l'assurance chômage bah, sur l'assurance chômage, même si nous pensons à chaque fois que ça ne va pas assez loin, on va avoir aussi euh, des, des, un, un texte qui va venir sur l'immigration, sur lequel nous allons dire nous ce que nous souhaitons comme, comme texte sur l'immigration. On verra bien là si c'est le, le, le, la majorité qui, qui accepte, enfin la majorité relative, qui accepte de le voter ou, ou pas. Ça passe, je vous le rappelle d'abord, au, au Sénat et nous avons des exigences là-dessus. Mais euh, il n'est pas question d'accord de gouvernement aujourd'hui. Par contre, euh, je pense que c'est M. Macron et son gouvernement qui doivent savoir où ils veulent amener le, le pays et, et comment ils veulent changer de méthode de travail et à partir de là écoutez s'ils ont l'intention de changer de, de méthode de, de travail et eh bien ce sera quelque chose de positif pour les français parce que je crois que, que beaucoup d'erreurs là qui arrivent aujourd'hui sur la table viennent malheureusement d'une certaine arrogance d'une certaine façon de, de traiter les, les corps intermédiaires de traiter les français et ça Aujourd'hui, Emmanuel Macron le paye et nous avons, nous, pensé à l'intérêt des Français. Mais c'est vrai qu'il a besoin de se remettre en question. Mmh. Vous le voyez sur ces euh, images, encore beaucoup, beaucoup de monde, salle des quatre colonnes, beaucoup de, de journalistes, alors que euh, les parlementaires, les députés viennent euh, tour à tour euh, leur, leur parler, et exprimer euh, ce qu'ils ont euh, voté ou non euh, pour euh, cette motion de censure. Euh, Hugo Bernal ici. Euh, on a entendu Marine Le Pen demander un remaniement. On l'avait entendu demander la démission de la Première ministre. Et la démission du président de la République, est-ce que vous allez jusque-là Écoutez, à tout le moins, ce que demande la majorité des Français, à cet instant, c'est le retrait de la réforme des retraites. Voilà, le retrait de cette réforme des retraites, ça c'est de nature à apaiser le pays, parce qu'il faut dire ce qui, ce qui est, c'est le président de la République qui l'a mis euh, sur la table, qui l'a souhaité, qui a même brutalisé sa propre majorité, qui a cherché le bon véhicule législatif. Est-ce que c'était euh, loi de financement rectificative ou est-ce que c'est un texte en tant que tel, parce qu'il voulait déjà le faire par amendement, souvenez-vous sur la loi de financement euh, de, la de la sécurité, sécurité sociale, sociale en tant que tel, déjà pour les votes du budget. Donc, euh, vous pouvez pas allumer un incendie et après vous plaindre euh, qu'il y feu. Enfin, euh, c'est pas possible. Ou alors si vous voulez l'éteindre. Il faut retirer les causes initiales qu'ont provoqué euh, cet incendie. Retrait de la réforme des retraites. Après, moi, je vous dis effectivement, il euh, y a une instabilité politique dans le pays. Et le meilleur moyen de contrecarrer cette instabilité politique, c'est de retourner aux urnes. Alors, il y a plusieurs moyens. Effectivement, la figure du président de la République, aujourd'hui, en cinquième, euh, est tout en haut et contrôle tout le reste, avec les limites qu'on vient de voir actuellement avec cette réforme des retraites. Donc, s'il veut démissionner et reconvoquer une élection présidentielle, tant mieux, on y sera, on y participera. S'il Alors... veut des sous de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait de nouvelles élections législatives, tant mieux, tant qu'on vote. Tant que les gens peuvent s'exprimer à la fois dans la rue, mais aussi dans les urnes, ça nous convient. Oui, mais Alors, Il en faut tout cas... respecter les votes ensuite. Il faut respecter les votes et il faut respecter mais... nos institutions. <rire> et je crains malheureusement que vos amis politiques n'aient pas envie de respecter les mais institutions. Si, mais, si, voilà. mais si, mais si, bon, mais si. vous bon, inquiétez bon, pas. Bon, moi, On veut même les démocrate. changer. Donc bon. Déclaration mais... en tout cas d'Elisabeth Borne, la première ministre qui s'exprime et qui dit qu'elle est déterminée à continuer et à apporter les transformations euh, nécessaires. On comprend qu'Elisabeth Borne veut rester à son poste. Elisabeth Borne, donc, qui vient de s'exprimer, c'est une déclaration à l'AFP. On va retrouver Elsa Mondagava. Elsa, euh, donc on peut le dire euh, ce soir, le texte de la réforme des retraites est adopté après le rejet des deux motions de censure qui avaient été déposées. Oui, pour finir, Brigitte, je vous donne quatre dernières informations. Effectivement, une motion rejetée, mais à neuf petites voix près seulement. Il en fallait 287. Les opposants en ont recueilli 278. 19 députés LR sur les 61 que compte le groupe. Voilà le chiffre qui a voté pour cette motion de censure. Puis on va se projeter. Demain, il y aura une réunion de groupe des Républicains. On imagine qu'il y aura certaines explications entre ceux qui ont voté pour la motion et ceux qui ne l'ont pas voté. Et puis selon nos informations, demain soir, Emmanuel Macron, le président de la République, devrait recevoir à l'Elysée les parlementaires de la majorité, peut-être pour s'exprimer devant eux après cette séquence 49-3, le la réforme des retraites est donc considérée comme adoptée. Voilà, effectivement. Merci Elsa Mondangava pour ces précisions. Les parlementaires qui seront donc bien reçus, on vous le confirme, demain à 19h30 à l'Elysée. Merci à, à tous d'être venus débattre merci, sur ce merci. plateau. Euh, merci à vous tous de nous avoir suivis. à Elsa Mondangava euh, qui était à nos côtés, ainsi qu'à Marco Pommier et Thibaut Enoch qui nous ont accompagnés tout au long euh, de cette euh, émission. Restez bien évidemment sur LCP.